de euh, Chercheuse à l'IRD, économiste. L'IRD, c'est l'institut de recherche pour le développement qui est basé à Marseille en France. Tu es économiste et tu as travaillé ces dernières années, plus particulièrement sur la question des communs. Et tu as mis à jour, tu as remis à jour, en tout cas, la notion de propriété. À, à partir des travaux de beaucoup, à partir des travaux de, de, de Strom et de l'idée de Bundle of Rights. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un projet, enfin, d'une action qui est menée avec les, avec les soignants, soignants dans l'hôpital et soignants en ville, une mobilisation qui est partie de, qui est partie de, de, de, de la réaction des soignants en fait, à la crise du coronavirus. Merci Frédéric. Oui, alors en fait, c'est parti, euh, parti euh, l'initiative est partie au moment du premier confinement. En fait, euh, il y avait plusieurs, au, au, enfin, avant, avant l'avènement, la, la, la, euh, l'émergence de la pandémie, ou même on pourrait parler de syndémie, on pourra revenir sur cette notion plus tard, euh, il y avait déjà, et depuis euh, plus d'un an déjà, une très forte mobilisation euh, via certains collectifs de soignants, comme d'abord et avant tout le collectif Interurgence, qui était Surtout euh, qui, qui continue à être surtout euh, euh, des euh, paramédicaux euh, du, du service des urgences euh, à l'hôpital public. Il y avait eu la création aussi, aussi du collectif Interhôpitaux, euh, euh, qui était déjà fortement mobilisé pour dénoncer euh, euh, en fait, la, la destruction massive de l'hôpital public euh, depuis des années en France. Quoi et avec une accélération très forte, euh, voilà. Et donc, euh, est arrivé, moi j'étais déjà en relation avec eux, euh, parce qu'en fait j'étais déjà mobilisée en tant que chercheuse, citoyenne, et économiste sur euh, comment en tant que citoyen et chercheur, on peut, on peut arriver à défendre ensemble la question du service public hospitalier. Donc j'avais déjà lancé plusieurs initiatives, et... J'étais aussi, j'ai toujours membre des économistes atterrés et donc au moment de l'arrivée la, de la, de, de la Covid-19 a mis un frein euh, très brutal en fait à ces mobilisations qui étaient déjà en cours. Et euh, ce qui est important aussi de rappeler c'est que ces mobilisations étaient aussi au sein des EHPAD, c'est important de le dire parce qu'on connaît ensuite ce qui va se passer dans les EHPAD, euh, dans ces fameux établissements de résidence pour personnes âgées dépendantes, euh, on n'a pas attendu, enfin euh, la crise du, de la Covid en fait fait que mettre en avant euh, les grosses problématiques qui étaient liées à la fois médico-social et à la fois au, au milieu médical, et en particulier hospitalier. Et donc euh, c'est vrai que le Covid a arrêté d'un coup euh, ces mobilisations. On s'est retrouvé au moment du confinement à, une, à un petit nombre, donc euh, des membres des économistes atterrés, des membres de ce collectif interhôpitaux, collectif interurgence, il y avait aussi euh, le printemps de la psychiatrie, qui est une, un collectif qui rassemble plusieurs euh, collectifs de, de psychiatres, de psychanalystes et d'usagers, en fait, euh, dans le champ de la, de la psychiatrie, qui était aussi très fortement mobilisé, puisque la psychiatrie publique est largement aussi euh, dévastée depuis des années. Et donc, on s'est retrouvés à, à quelques-uns en, en se demandant « mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ?» On était tous sidérés, tous dans des états euh, de sidération, les soignants étaient... Euh, euh, en première ligne, comme on, comme on a l'habitude de dire, et en même temps, on ne voulait pas laisser tomber cette mobilisation. Mais c'était très difficile de penser à des manifestations, donc on a commencé à réfléchir à qu ce qu'il est possible de faire, et en même temps, éviter d'être dans l'urgence, malgré la situation d'urgence. Et donc, euh, l'idée de créer cet atelier pour la refondation du public hospitalier est d'un petit groupe, et on a commencé à écrire un, un texte, qui est en fait le texte de l'appel qui est paru... Euh, en juillet 2020 et on l'a fait signer, on, on, a, on a fait un appel à signature à, des, à la fois des collectifs, de soignants mais pas seulement, de citoyens, d'intellectuels, de personnes travaillant dans le champ du, du travail social, dans le, bon, de chercheurs, dans le champ des communs aussi. D'ailleurs tu as signé Frédéric cette, cet appel et donc on a lancé cet appel qui a été largement largement su, euh, suivi. Voilà. Donc c'est parti de là, et ensuite on se donnait bien comme objectif donc de mettre en place cet atelier pour la refondation du service public hospitalier. Mais l'idée c'était de partir euh, d'avoir une démarche qui est qui, qui renverse complètement la question du service public hospitalier, c'est-à-dire qui va partir du travail concret des soignants. Et qu'est-ce qui les empêche Qu'est-ce qui rend possible leur travail Tout en réinvestissant la notion de collectif de soins. Pourquoi Parce qu'aussi, quand on s'est rendu compte au début de cette première discussion qu'on a eue à quelques-uns, que dans certaines circon circonstances, euh, la crise sanitaire a fait exploser à certains endroits un carcan, qui est le carcan euh, administrativo-technique, qui est le carcan dit du New Public Management, qui est un, un, qui est un carcan en sens où qui contrôle les pratiques, qui enferme les pratiques. Mais en fait, à certains endroits, les soignants ont été... Euh, libérés temporairement de cette machine, de cette machine euh, bureaucratique et, et, et, et de contrôle, et ils ont pu euh, être, d'une certaine manière, à certains endroits, formés collectif et être beaucoup plus autonomes et retrouver finalement le sens de leur métier. Donc on s'est dit, on va peut-être repartir de là, de ces expériences, de celles-ci euh, qui ont émergé euh, au moment de la crise du Covid, mais peut-être d'autres peut initiatives qui existent, en arrière scène, en fait, de... De, de la crise brûlante et qui pourrait peut-être nous aider à repenser différemment la question de euh, c'est quoi le service public hospitalier et plus largement c'est quoi le service public dans le domaine de la santé et avec l'idée voilà, de vraiment repartir sur la question du collectif de soins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire collectif de soins Qu'est-ce que c'est que s'auto-organiser Quel rapport avec les institutions Et donc, tu vois bien que derrière, quand même, est en train de se mettre, de faire émerger en filigrane la question des communs et finalement, comment l'approche par les communs peut aider justement à repenser à repenser ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment comment on se rencontre. Là aussi, c'est un mouvement qui va se mettre en marche. À la fois soignants, d'horizons différents, et en même temps, euh, chercheurs en sens social euh, et euh, citoyens euh, euh, intéressés par le sujet. Donc ça, c'est l'origine. Alors, comment ça, comment ça s'est euh, organisé concrètement euh... Alors, en fait, on a, comme je te dis, on a lancé cet appel qui a été signé. Et ensuite, on a convoqué l'ensemble des signataires, surtout les, les, les collectifs, mais aussi les signatures individuelles, et on dit voilà, on va former un groupe de travail pour mettre en place le premier atelier. Et donc, qui est intéressé dans votre collectif pour participer à ce groupe de travail Donc plusieurs personnes se sont manifestées. Et donc en fait, on a créé un groupe de travail. Et en même temps, c'est tout un processus parce qu'on ne, on ne se connaissait pas. Et en même temps, il a fallu mettre en commun, et comment apprendre à se connaître. Et ce qui était aussi intéressant, c'est de voir que les soignants, donc les soignants, il y a aussi bien des médecins que des infirmiers, que des aides-soignants, mais il faut, il faut aussi prendre conscience que c'est très difficile aussi euh, de faire s'exprimer euh, des personnes euh, du milieu soignant qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Donc ça, je reviendrai peut-être après, mais nous, on a aussi du mal à ça. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que on s'est aussi rendu compte que, par exemple, on a des gens avec nous qui sont anesthésistes, anesthésistes, anesthésistes réanimateurs, psychiatres, euh, cardiologues, en pédiatrie, euh, chez l'adulte, et donc, tous ces gens-là, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas l'habitude de se parler. Donc déjà, c'est la première des choses très intéressantes, c'est-à-dire se découvrir l'un l'autre et mettre en commun ses expériences. De la même manière, ils n'ont pas forcément l'habitude, pour certains, de travailler avec des chercheurs. Voilà. Et, et, et, et l'idée, c'était que personne ne se mette en avant, mais que chacun aille à la rencontre de l'autre. Et c'est comme ça qu'on a fabriqué le premier atelier qui a eu lieu à Montreuil en octobre 2020. Et surtout, ce à quoi on tient, c'est de, de, de, parce que c'est le premier atelier et donc l'objectif c'était qu'il y en ait d'autres, et je parlerai du deuxième par la suite, mais on tient absolument à ce que ces rencontres se fassent en chair et en os. Voilà. Autant la préparation se fait en Zoom, mais les rencontres on les tient absolument en chair et en os. Alors, ce que tu peux nous dire, mots sur le déroulement même de l'atelier, comment ça s'est passé euh, C'était une journée complète euh... C'était une, une journée complète. Alors déjà, on a eu énormément de mal à trouver un lieu qui pouvait nous accueillir parce que c'était entre les deux vagues, mais en même temps, on était dans une situation où la, le, le, le, le taux de, de virus était en train de se propager. Donc, c'était vraiment une fenêtre très étroite. Et en fait, déjà, le lieu est important. Le lieu qui nous a accueillis, c'est l'Aérie à Montreuil. C'est un lieu euh, qui est géré de manière autonome par les personnes qui... Euh, qui y vivent, d'ailleurs ils en ont la propriété, ils font beaucoup d'éducation populaire, ils travaillent beaucoup aussi autour de l'alimentation, la, de et donc ils ont accepté de nous, a... ils font aussi beaucoup de culture. ils ont accepté de nous accueillir. Et donc ce qui est très intéressant aussi pour moi, pour nous c'est le lieu d'accueil, et aussi de faire en sorte que la manière dont on va discuter, on va discuter en, en rond, d'une manière horizontale. On avait des séances plénières, et des séances en atelier parallèle donc je ne vais pas, je vais pas euh, ici euh, revenir sur le programme lui-même, mais en tout cas l'idée c'était qu'on puisse, à partir de témoignages concrets, hein, l'idée c'est ça, hein, pas, ce n'est pas de débattre à partir d'idées, euh, mais c'est de partir de témoignages, d'initiatives concrètes, euh, d'initiatives euh, de soignants, mais aussi euh, d'usagers, parce qu'on a effectivement toute une un travail à faire sur c'est quoi la démocratie sanitaire aujourd'hui, donc aller partir de son histoire et à débattre d'aujourd'hui où on en est et, et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui en termes de démocratie sanitaire. Il y a un gros gros enjeu. D'ailleurs, je soulignerai au passage que avec la crise du COVID, de la Covid, une fois de plus, on a vu à quel point il n'y avait pas de démocratie sanitaire, ou tout du moins en France, elle était quasiment au stade zéro. On n'a absolument pas vu la prise en compte de la parole citoyenne, la prise en compte des usagers, la prise en compte... de que dire de ce qui s'est passé dans les EHPAD Où est la voix euh, de ceux qui, étaient, qui ont été concernés en premier Donc on voit, on voit très bien qu'il y a une vraie problématique autour de ça. Donc il y avait des témoignages aussi bien euh, de personnes euh, hors euh, milieu soignant que de soignants. Voilà. Donc l'idée c'était aussi qu'on soit, on, on discute et tu vois là aussi il y a toute la tentative de mise en ben, mouvement euh, qui peut aussi relever de comment on travaille la problématique des communs aussi là parce que le monde euh, médical, en, en l'occurrence d'abord et avant tout hospitalier, est très hiérarchisé, et de faire en sorte que euh, nous, sommes, nous soyons tous euh, à discuter en rond, ça avait aussi sur, euh, symboliquement quelque chose de très, très fort. Oui, c'était très fort, et, et on peut aussi même ajouter que le, le compte-rendu que vous avez fait montre vraiment les témoignages et, et, et montre l'importance enfin, voilà, de cette démarche de... de, de du cercle et de, de la prise de parole, du partage de témoignages, et, et, et participe, euh, enfin le fait même de faire le compte-rendu de cette façon-là, je trouve, participe aussi de, de, de cette démarche. Alors, si on, si on part de cette expérience-là, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur l'atelier qui est en cours de préparation, qui était prévu pour la fin du mois et qui est reporté, euh, pour nous dire un peu comment il s'est fabriqué aussi, celui-là, et, et quelle perspective, toi, tu, tu y vois en fait, il s'est fabriqué de la même manière, c'est-à-dire suite à, à, à Montreuil, on a décidé, on, on, a décidé euh, on a fixé une date pour la tenue d'un deuxième atelier. Donc, on s'est remis à travailler en Zoom, certaines personnes nous ont rejoints euh, dans le groupe de travail, et l'idée étant de partir des acquis euh, de Montreuil pour fabriquer ce deuxième atelier. Et on a décidé qu'il se, se ferait à Marseille. Et donc partant du principe qui se fait à Marseille, donc dans, sur un territoire et un lieu bien particulier, l'idée était et bien évidemment de poursuivre dans notre même logique, mais tout en intégrant euh, euh, des spécificités du territoire, du lieu. Donc c'est la raison pour laquelle, l'atelier devait se tenir donc, ce week-end qui arrive, le 23 et le 24 janvier à Marseille, euh, il, le programme a même été diffusé, et on est obligé de le reporter en raison de, du fait que d'abord on devait être accueilli par un lieu culturel qui de fait ne peut pas ouvrir et qu'ensuite avec le couvre-feu à 18h, ça, ça rendait des échanges très, très courts et très peu hospitaliers pour les gens venant d'ailleurs que de Marseille. Et puis ensuite, ce n'était pas vraiment pas un bon moment pour mobiliser les soignants à Marseille ou ailleurs. On l'a reporté, mais on a travaillé comme ça. D'une fois de plus, on s'est remis en marche. En même temps, c'est intéressant parce qu'en même temps, le groupe a grossi. Et en même temps, on, a, on, a, on est dans une démarche, on, a, on apprend mieux à se connaître. Donc on, on a bâti, bâti euh, l'atelier comme ça. Et en même temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce, est venu euh, se joindre à nous euh, des gens comme euh, les éditions La Volte, euh, qui est notamment édite Alain Damasio, mais aussi Sabrina Calvo, avec euh, ses. Euh, et donc, ils ont, euh, comme, euh, je ne sais pas si tu sais, mais comme euh, Alain Damasio habite Marseille, en fait, ils nous ont proposé à ce qu'ils accompagnent l'atelier. Donc, une fois de plus, puisque nous, on n'est pas dans une démarche et on veut faire émerger des figures euh, plus que d'autres figures et qu'on euh, on veut absolument pas qu'il y ait... Euh, des grandes conférences et ce qu'on veut vraiment que ça soit sur un échange horizontal. On a discuté avec Sabrina Calvo et Alain Damasio. En fait, c'est intéressant qu'ils puissent avoir une sorte de carte blanche pendant tout le long de nos, notre atelier, qui était organisé une fois de plus en plénière et en atelier parallèle, pour qu'ils puissent, en fait, quand ils le voulaient, réagir d'une certaine manière par rapport à ce qu'ils entendaient, avec l'idée de, euh, de faire émerger euh, euh, la question de l'imaginaire pour penser autrement... Euh, pour nous aider à penser autrement euh, le service hospitalier et son rapport euh, aux soins. Et, et, et donc, on, on, on, trouve, on, on voit bien que la démarche est en train de s'enrichir, en fait. Voilà. Mais bon, malheureusement, c'est suspend, suspendu. Alors, on continue à travailler sous une forme dont je ne peux pas encore parler, parce que c'est tout, voilà, parce que c'est difficile du coup, puisqu'on tient vraiment à, cette, à, à ce moment de l'atelier en chair et en os, donc on ne peut pas encore donner d'autres dates. Mais on est en train de réfléchir à comment, en attendant, continuer à, à avancer. Alors justement, si tu vas un peu plus loin dans ce sens-là, pour toi, quelles sont les, quelles sont les, les stratégies en fait, pour aller dans le sens de l'objectif de l'atelier qui est de refonder, le, de refonder les services publics sur la base des communs Quelles sont les pistes ou les stratégies que tu penses on peut voir se dégager aujourd'hui moi ce que je pense, de toute façon, ce, que, ce dont on, on sait, ce dont on s'est dit depuis le début, notre démarche elle est de long, de long terme et de longue haleine. Donc le problème aujourd'hui qui se pose c'est comment faire en sorte, puisqu'on ne peut plus se rencontrer, c'est quand même, on est dans une situation assez terrible, euh, il n'y a plus d'espace de débat public. Euh, donc comment faire en sorte de garder le lien, de garder les gens désirants et motivés à participer à cette démarche, donc, il y a déjà tout un travail de comment rester ensemble, ne pas surtout pas se désolidariser ou ne pas s'épuiser. Donc, finalement, euh, et en même temps, continue, faire en sorte de se faire connaître, parce que euh, c'est important aussi euh, de rendre publique notre démarche, même si euh, on n'arrive pas à se rencontrer en Chien et en Os. Donc, il n'y a, a pas 36 possibilités. C'est un, il y a l'écrit. Donc, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait écrire au-delà de, de notre synthèse d'atelier, mais pour afficher clairement nos positions et quelle est notre démarche, pour en public notre démarche et nos objectifs. Donc on est en train de réfléchir à ça et sous quelle forme, puisqu'il faut quand même que c'est une grande audience, ce qui n'est pas du tout facile par les temps qui court. Et ensuite, il va falloir réfléchir à comment on peut, via le numérique, continuer à, à travailler le sujet. Mais pour le moment, on, voilà, on est un peu, on réfléchit à ça, on va, on va travailler à ça et on... On vous tiendra au courant de. de, de, de ouais. Progressivement, on met en marche une démarche, même si la plupart n'ont pas conscience, hein, parce que forcément, hein, je veux dire, quand tu es cardiologue, quand tu es soignant dans tel service tout ça, pas forcément cette culture du commun. Au, ou bien au contraire, donc on n'arrive pas en disant euh, voilà, alors on va faire on va faire du commun, ça n'a aucun intérêt. Et moi, je vois bien que dans le processus, c'est aussi ça qui euh, qui se met en marche, en tout cas. Donc ça, à la même temps, c'est en, en soi une expérience. Oui, il y a une, y a une expérience d'auto-organisation euh, qui, qui sort de l'hôpital, en fait, là. Euh, même si, dans les témoignages, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui reflétaient, effectivement, de l'auto-organisation au niveau médical, au niveau de, de l'organisation des soins, euh, la prise en charge des gens, etc. Mais euh, même l'atelier lui-même est, est une expérience vécue d'auto-organisation pour d'une dimension plus politique pour les, pour les participants, en fait. Oui, puis c'est surtout la rencontre et comment on met en commun aussi nos connaissances, ouais. comment on n'est pas dans une, dans une déposition euh, euh, verticale, tu vois, comment ouais. on a finalement refusé l'idée qu'il y ait des grands conférenciers qui viennent nous expliquer, enfin, on aurait, enfin, on aurait pu faire ça, hein, parce qu'il y a plein de ouais. gens qui travaillent, euh, c'est pas, qu pas que... Ce n'est pas qu'on soit contre, mais on est tous à pied d'égalité, c'est-à-dire chercheurs, universitaires, soignant, soignants infirmiers. Bon, il ne faut pas non plus être naïf, c'est pour ça que je te disais ça au début, c'est-à-dire qu'on voit bien que, y compris dans notre démarche, il y a de grands trous, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des corps de métier qui ne sont pas présents, ou alors on voit très bien que ceux qui prennent la parole, c'est toujours plus facilement certains plutôt que d'autres. Par exemple, il y a un gros problème aujourd'hui, mais ça, ce n'est pas spécifique à nous, c'est spécifique à tout mouvement, euh, tout collectif mobilisé sur la défense du service public, hospitalier en particulier. Aujourd'hui, c'est qu'il y a l'absence de cadre de santé, de cadre administratif, par exemple. Alors qu'il y a euh, énormément de pression euh, sur ces gens-là, euh, à la fois de, enfin, notamment de la part de la direction. Il n'y a pas non plus de directeurs d'hôpitaux, de directeurs d'hôpitaux. Enfin, on voit bien que c'est très compliqué. Il hein, n'y a pas il a, a, a pas, de brancardier dans notre collectif non plus, mais il n'y a pas de brancardier non plus ou très peu dans les collectifs interurgents, interhôpitaux. Ouais, donc tout ça est aussi interrogeant et, et, et nécessite, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Oui, hum. oui il faut du temps pour que, ça, pour que ça se mette en place et que ça, ça fonctionne et que ça fasse ses effets d'une certaine manière. Ouais. Hum. Et créer un langage commun. Parce que si tu es trop dans le langage universitaire et tout ça, où tu vas perdre plein de gens, mais si tu es trop... Enfin, tu vois, c'est vraiment très... C'est vraiment comme un, une... C'est très fragile. Et c'est vraiment comme un réglage, tu sais, d'horloge, vraiment minutieux, quoi. Mm -hmm. en même temps, cette fragilité est intéressante. Parce que toi-même, enfin, tu es toujours en train d'être là sur un fil et de devoir t'interroger, mais en même temps, d'avoir aussi... Euh, de tenir aussi à une certaine manière de faire quoi.